Le soleil vient de se lever, heureusement il est bien vacciné, on est toujours heureux de retrouver l'ami GLG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 Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui tourne au café, je vous rappelle, plus on a de café, plus on a d'émission, et euh, bah, vous, me vous me régalez, vous me régalez en hein, café, pas en chicorée, hein, mais bien en café. On remercie nos derniers tipeurs qui sont Fauzi Boazzi <rire> et Benazouz Riyad, voilà. Et encore une fois, on remercie bien évidemment C'est Moi Cool et Sébastien Paulet pour leurs derniers tips. Et encore une fois Sébastien Paulet, voilà. <rire> Il en reste encore un Non, c'est bon <rire> C'était 5 maximum, voilà. Voilà, plus on a de café. Pour l'instant, on a validé deux émissions par semaine au mois de septembre. Je vous rappelle, si on atteint le palier suivant, on est déjà à 84%. Encore une fois, donc on remercie nos deux derniers tipeurs et tous ceux qui sont dans la liste. Chaque petit café compte. Et si on atteint le palier suivant, on aura deux émissions et un live par semaine. Tous les mercredis, on sera un petit live euh, sympathique comme ça. On parlera un peu de tout, de sujets d'actualité, enfin surtout d'internet et tout. Hein. Pas de mauvaises nouvelles. <rire> vous avez votre dose. Vous n'avez pas besoin de moi. Et spécial dédicace à nos tipeurs Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Encore une fois, pour qu'une émission fonctionne sur YouTube, il faut qu'il y ait des vues. Des pouces en l'air et des commentaires, les pouces en l'air vous me régalez. -dire, beaucoup prennent l'habitude et les commentaires, on a plein de nouveaux qui carrés qui disent ouais je ne pas trop mettre de commentaires, mais en fait voilà euh, pour soutenir un peu l'aventure, pour l'effort de guerre, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir. J'essaie de répondre au moins à tous les commentaires ou au moins de vous mettre un petit cœur d'amour. <rire> je sais que Michael vient juste pour ça, voilà, parce que il aime bien. Moi je veux. Voilà. Et ça marche également sur mes deux chaînes, donc ça fait. Plaisir. Allez, on attaque un peu les news tu jour, puisque alors je sais pas si on en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. <rire> il y a plein, plein d'histoires, un hein, vrai mytho. Je te raconte pas. <rire> enfin, si je te raconte justement, bah, vas-y, je te raconte. Bon, <rire> allez, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Ça veut dire que vous retrouverez toutes mes vidéos et toutes mes prochaines vidéos, bien évidemment, sur ma nouvelle chaîne en anglais. C'est pas vraiment ma nouvelle chaîne, c'est pas vraiment moi, mais c'est de l'anglais. Bon, on en parlera quand même un petit peu tout à l'heure, vous allez voir. Je ne veux pas vous teaser pour vous restiez jusqu'à la fin, mais bon. Il y, y a du lourd et du craquant. Hein. Il y a du croquant. <coughs> fait de la cougar. Bon, allez, on parle du téléphone que tout le monde attend, le Redmi 10. Alors, le Redmi 10 ne va pas supplanter tout mais je vous rappelle la gamme Redmi 10 et non pas la gamme Redmi Note 10 c'est surtout une gamme de téléphone qui est positionnée dans les 100 balles mon gamin un Redmi euh, 7 ou 8 euh, beaucoup ont eu euh, 7, Redmi 7 8 9 et à chaque fois pour le prix pour une centaine d'euros euh, ou une centaine de dollars hors taxes en Asie on avait toujours un téléphone qui était très Très, très, très bien spéqué. Donc là, en fait, ce Redmi 10 ne devrait pas déroger à la règle. Un écran de 6,5 pouces Full HD, pas mal, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 90 Hz. C'est pas mal pour de la gamme Redmi, encore une fois. C'est pas mal pour de la gamme Redmi 10. Encore une fois, un téléphone qui va être positionné dans les 100 balles. Donc là, on se dit, hum, pas mal. Euh, on aura un Helio G88. Alors C'est un nouveau processeur avec des vieux corps alors qu'il y a les vieux cœurs dedans mais c'est un nouveau processeur ils ont refait un peu le mix bon c'est pas une bombe atomique mais encore une fois ça suffira la gamme G quand on verra les résultats de la revue de demain avec un G80 on arrive à avoir très bons résultats très honorables pas de lag pas de, de FPS qui s'écroule et tout donc on se dit un G88 qui est un peu plus récent en théorie ils ont du, avec du vieux ils font du neuf mais ils vont y arriver à faire quelque chose de bien le téléphone aura 4 ou 6 Go de RAM plus 64 128 Go de RAM plus de la micro SD. Ça, c'est plutôt bien aussi. Au niveau de la caméra, ça devrait être plutôt bien. Une caméra 50 millions de pixels plus une 13 millions de pixels. Voilà. Plus un autre à large de 8, plus un profondeur de 2. On est, on est quand même relativement proche d'un Mi 11 Lite. Et on se dit forcément, euh, ils ont fait le Mi 11 Lite qui était bon. Il y avait un écran AMOLED, un, un processeur peut-être un peu meilleur. Mais voilà, ils ont le châssis, ils ont la base. Tant qu'à faire, le form factor est éprouvé, autant qu'il nous fasse le même, complètement pas cher et tout. Donc, il y aura certainement un dérivé un petit peu là-dedans. Bon, après, on est sur du classique, une batterie 5000 mAh, 18 watts, c'est très bien, avec un gros chargeur dans la boîte, c'est cadeau. De l'USB type C et pas mal de choses comme ça. Alors, normalement, normalement, si on est dans les temps, on devrait le recevoir pour le lancement officiel le 26. Voilà. Alors, après. Euh... Ils sont, un peu, ils sont un peu tendus du string, là, en Chine, c'est on va le recevoir Oui, ben, envoyez-le moi, parce qu'on est quand même le 17, la vidéo tombe le 26, le Realme, je dois faire pour le 23, on est le 17, j'ai toujours pas vu la couleur. Ils n'ont pas de tracking, ils savent pas, enfin bon, j'en prie bien. Si la review du 26, ils pouvaient me l'envoyer un petit peu avant, au moins le 26, et pas le 27, sinon, après, ça gâche un petit peu l'effort de guerre, là, on est d'accord. Bon, on devrait le voir arriver, surtout, il nous faudra, c'est un prix, des caractéristiques, le prix devrait être relativement planché et les caractéristiques devraient être bah, apparemment sympathiques et tout. Donc, euh, est-ce il va défoncer tout le monde Oui, dans cette gamme de prix-là, forcément, ils vont mettre tout le monde d'accord. Le but, je pense, c'est vraiment de prendre un Mi 11 Lite, enfin, au moins un châssis et la base, de la downgrader en mettant un truc bah, vachement pas cher et d'avoir un produit qui est bien. Je veux dire, si une caméra de 50 millions de pixels et une batterie 5000, je veux dire, a pas mal de monde, pour 100 balles, se dirait euh... <rire> pas besoin d'en rajouter un Mars. On est d'accord. Bon, on parlera bien avant du nouveau. Alors moi j'ai mis Xiaomi Youpin Lab, ils m'ont demandé de l'enlever Xiaomi sur la vidéo, mais je me dis l'article, je fais quand même ce que je veux, voilà. Donc c'est quand même le Xiaomi Youpin Lab, un aspirateur impressionnant avec le Trouvé Power 12. <rire> C est, c est, c est Alors, il y a eu beaucoup de blagues, hein. j'ai trouvé mon aspirateur et tout, voilà. Donc, un aspirateur, bon, avec un design sympathique, ça m'a permis de faire une vignette bien. Une nouvelle marque trouvé power dans l'environnement, dans l'écosystème Xiaomi, produit, enfin, designé et conçu par les euh, Youpin Lab. Youpin Lab, d'abord, qui m'a contacté directement sur Instagram, le mec de chez Youpin Lab, you, « je suis le marketing manager, wow, de chez Youpin Lab. » parle français super bien, en plus, il écrit « Mon pote et tout hein. ». Pourtant, voilà, c'est un chinois, mais il doit être en... Soit il doit Il, doit, il a vécu en France. Les chinois qui parlent français, il y en a beaucoup, mais les chinois qui parlent français et qui écrivent mon pote, <rire> c'est que déjà, il a un niveau de français un petit peu ultra. Donc il me dit, oh, on fait Youpin Lab, on a vu la vidéo, on a plein de produits qui arrivent, ça serait bien si on pouvait travailler ensemble et tout. mais avec, avec mon ami plaisir, <rire> bien sûr. Voilà. Donc... un euh designé par Yupin Lab, donc euh, voilà, qui conçoit un peu les produits, et fabriqué par Dreamy, Dreamy Tech. Voilà. Donc un aspirateur super bien, super pas cher, un très très bon produit, encore une fois, bon, avec un look de bio-laser de l'espace, on est d'accord. C'était euh, une bonne review, encore une fois. Un nouveau contact qui rentre un peu dans l'escarcelle JT Geek, où, euh, voilà, parier sur les, les smartphones chinois, on est d'accord que dans les années 2007, il euh, n'y a bien que moi qui croyais parier sur toutes les marques chinoises dans d'autres domaines, les aspirateurs, les montres et tous les devices connectés. Encore une fois, j'ai commencé ça il y a deux ans. es en train de se mettre en place. <rire> voilà, c'est tout. C'est tout Voilà, comme ça, voilà. ça permettra à d'autres... Ah ouais, moi aussi ah, Ben bah oui, attends. <rire> attends, c'est je... pas fini, moi. Euh, le Champ minipad Pad 5 Global arrivera donc en Europe au mois de septembre. C'est quasiment officiel. Alors, encore une fois, ne me demandez pas les fréquences 5G. Déjà, pour la Chine, on n'est pas sûr. <rire> pas sûr de le voir et de l'avoir. Après, pour l'Europe, bien évidemment, s'ils le sortent en Europe, il y aura les bonnes fréquences. Mais bon, euh, je ne sais pas. Le truc, il vient juste d'arriver en Chine, on ne l'a pas vu alors, on n'est pas à l'abri de l'avoir. Je pense pas qu'on l'ait en version Chine. Les nouvelles versions Mu et tout, c'est la merde pour installer les, les Google. Et quand on arrive à les installer, ça marche pas aussi bien qu'on aurait voulu. Donc, on attend un peu parce qu'on a quand même quelques contacts plutôt sympathiques avec des gros vendeurs de l'environnement Xiaomi ou de l'écosystème et tout. Et si on arrive vraiment à avoir le Redmi 10... En version globale, donc juste pour la sortie mondiale, quasiment, donc avant le 26, il y a de fortes chances que si le Mi Pad 5 sort au mois de septembre aussi en version globale, ben elle nous le propose aussi en disant ça serait bien qu'on fasse un truc. Donc euh... <rire> oui, je sais t'es en train de te dire ouais ça serait bien. Bah ben ouais, mais bon après on vend pas, faut pas la faut pas, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir acheté un fusil d'abord. Mais bon, <rire> tu vois, on se dit ah, les contacts, de plus en plus, de plus en plus de contacts, voilà. Donc, on attendra bien un moment, le téléphone sera sympathique, encore une fois, il arrivera au mois de septembre, version normale, version pro, les prix, bon, il est quand même un petit peu tôt pour s'emballer, mais on peut déjà euh, fantasmer, hein, parce que là, il arrive le mois prochain, après... Euh... J'ai pas plus d'infos, donc je n'en donnerai pas plus. On parlera également du teaser de. Bah c'est dit hier. On a pas eu beaucoup de news, quand on est le 16, oui c'est ça. Le nouveau Cubo Max 3. Alors, ce qui correspond plutôt bien parce que demain, vous avez la vidéo du Infinix. Infinix Note 8, qui est le petit frère du Infinix euh... Note 10 Pro qui lui a un Helio G95 et un écran Full HD. Donc là, on n'a qu'un écran HD et un Helio G80. Mais qui a la particularité de faire 6,95 pouces. Comme mon Cubo Max. Alors... Euh, quelque chose qui est assez en, en, en révélation Que vous verrez dans la vidéo de demain enfin, Si vous êtes tipeur vous faites un tip aujourd'hui Vous pouvez voir la vidéo tout de suite sur Tipeee dans les news Et sinon ben, vous attendrez demain euh, Celui-là il est quand même vendu en Asie 4300 bahts, ça fait 110 euros 110 euros en Thaïlande avec chargeur, les écouteurs Enfin bon plutôt bien Donc un cubo qui pourrait arriver à une centaine de dollars Ça paraît cohérent avec une configuration qui sera assez proche batterie, euh, la caméra 48, celle-là, la, la, la caméra fait 64, plus euh, une autre normale, plus une macro, plus une profondeur de champ. Enfin, les photos sont pas mal du tout, et les vidéos, pour un téléphone à 110 balles, encore une fois, c'est plutôt euh, pas mal, avec la stabilisation, il y a de la stabilisation et tout, enfin vous allez voir, le téléphone, il est euh, étonnamment bien, voilà. Donc, Cubo euh, Max 3, euh, processeur MT6762, 695 pouces HD, pareil, 4 plus 64, là on est quand même à 6 plus 128. Hein. Voilà, tu payes un petit peu plus, 30 balles de plus, mais euh, caméra avant 16, arrière 48 plus 5 plus 0,3, batterie 5000, nous on a une charge rapide de 18 watts là-dessus. Il faudra voir un peu arriver le cubo, pour l'instant, il y a cette vidéo-là, on va avoir une autre vidéo de promotion le 23. Alors, le 23, je sais pas ce qui se passe là, mais tout le monde est énervé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon anniversaire le 25, mais le 23, tout le monde veut faire des vidéos, j'ai 4, 5 vidéos le même jour Tant pis, hein, on mettra tout, hein. vous, vous trierez, hein, vous regarderez tout, ça vous fera... Cherchez que le 23, il va y, avoir de, la, il va y avoir de la vidéo. Puis il y a le live aussi, enfin ouais, voilà, je ne sais pas, le 23, il doit y avoir des offres, de lancement de trucs, de machin, là, Et, <rire> de Summercell. Voilà. Euh, bon, on parlera également des processeurs chinois Unisoc. Alors je vous rappelle Unisoc, ou une chaussette pour les plus américains d'entre vous. Unisoc. <rire> c'est comme Uniqlo. Uniqlo, c'est vêtements japonais. Je vous ai dit que j'ai été contacté par une grosse marque de prêt à porter japonaise qui veut que. partenariat truc là Alors bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on a répondu euh, Voudrait que je porte leurs fringues, qu'on les fasse dans les vidéos, avec des petits pré-rolls et tout, voilà. J'ai juste tombé ce matin, j'ai répondu, j'ai trouvé ça rigolo. Je bah, faut voir Faut voir, je suis qu'une petite pute de luxe, moi, je suis. Euh, je suis corruptible <rire> Non, mais en plus, j'achète déjà leurs t-shirts, donc. pas ceux-là, ça c'est. Euh... C'est un, une vraie copie. Bon, on parle des processeurs Unisoc. Qui. Alors, la première marque, si vous vous rappelez bien, la première marque qui avait mis des processeurs Unisoc, c'était bien Xiaomi. Elle voulait avoir un téléphone haut de gamme. Et je pense que Xiaomi, ils ont investi dans Unisoc tout de suite. En voyant le, dès le départ, quand ils lancent un truc que personne connaît, ils mettent, des, ils mettent des billes dedans. Donc, ils ont sorti ça. Et là, Unisoc, en fait, nous affirme qu'ils ont déjà signé avec Realme et Motorola et Micromax en Inde, avec un premier téléphone Micromax. Euh, avec un Unisoc t 7610 Alors bon, c'est pas ouf, hein, un processeur gravé à 12 nanomètres et tout, où les derniers font 4 nanomètres, 6, euh, voilà. Donc bon, c'est quand même un processeur qui est pas ouf, mais qui est pas cher. Encore une fois, donc le T610 avec le Micromax et apparemment il va y avoir du ULMI, du Motorola, surtout pour l'Inde avec ces nouveaux processeurs qui permettront de vachement réduire, de drastiquement réduire les coûts du téléphone, donc les vendre encore moins cher et certainement un petit peu asseoir le, le, la notoriété d'Unisoc en tant que gros faiseur de processeurs. Alors, Là où on avait vu la news initiale où euh, il disait « Oui, alors euh, Unisoc, ça y est, c'est des processeurs chinois, il signent l'indépendance, ils commencent à préparer l'indépendance de la Chine ». Euh, en tant que pour ne pas avoir besoin des Américains. Donc, en fait, Unisoc, ils sont très en retard. Mais là, ils sont à 12 nanomètres. Ils vont certainement tomber peut-être à 10, 8. Ils vont essayer de rattraper leur retard. S'ils ont du volume et qu'ils ont de la demande de fabricants, et surtout des fabricants chinois, ils pourraient vachement, bah, je ne vais pas dire rattraper euh, aussi bien que Mediatek et Snapdragon euh, faire aussi fort, mais rattraper au moins leur retard en proposant des trucs vraiment bien. Bon, là où en fait la news, le journaliste aurait dû aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, Unisoc, le problème c'est que oui, ils sont chinois, donc il n'y a pas de problème avec les américains et tout, mais le problème c'est que les cœurs du processeur, personne ne sait les faire. Aujourd'hui, les cœurs des processeurs sont quasiment tous fabriqués par TSMC. Donc TSMC, tu dis, mais TSMC, GLG, c'est taïwanais y a pas de soucis, taïwanais, euh, les chinois. Enfin, déjà, les taïwanais, les chinois... Voilà, hein. r ouvre, r ouvre ton livre et regarde un peu la télé. Taïwanais et les chinois, ils sont pas super copains. Il y a un qui peut faire chier l'autre, apparemment, euh, ça a l'air d'être bien. Et euh, TSMC Taïwan a rejoint la coalition euh, américaine des processeurs. Ça veut dire que ils sont dit, on est taïwanais, on est indépendant. Mais ils sont entre choisir entre se mettre du côté des Chinois ou du côté des Américains. Ils ont préféré se mettre du côté des Américains, puisque oui... Ils fabriquent les cœurs, mais ils fabriquent les cœurs également pour syndragon pour euh, Mediatek, pour euh, euh, Samsung. Donc, ils ont choisi leur camp. Donc, pour l'instant, ils sont encore un peu indépendants, mais comme on parle que la Chine veut réenvahir Taïwan parce qu'ils estiment que c'est leur île et tout. Voilà. Donc, ce n'est pas encore gagné. Ou Unisoc, oui, est chinois et un peu indépendant, mais le, le cœur de la meule du, du, du, du processeur, il reste fabriqué par un autre. Et aujourd'hui, technologiquement, ils ne savent pas faire. Alors, à moins qu'ils rattrapent leur retard et que... Mais Huawei, c'est pareil, hein ils dépendent des Taïwanais aussi. Donc, à moins qu'ils rattrapent leur retard et qu'ils arrivent à fabriquer un truc de ouf, à concevoir ça pour fabriquer leur propre cœur et tout... Apparemment, c'est plus compliqué que de le dire. Le dire, on dit bah, « Attends, on peut faire une usine et faire... » Non, technologiquement, apparemment, c'est très, très, très chiadé. Et euh, voilà. Donc, ils savent pas faire. Et voilà. Donc, c'est bien. Encore une fois, ils vont faire du volume. Ils vont rattraper leur truc. Mais il y a encore une dépendance qui, certes, ils ne sont pas américains, mais ils dépendent des Taïwanais. Et les Taïwanais peuvent très bien dire « Bah non, bah non, voilà. » Bon, on parlera de Dreamy également. Dreamy, Dreamy Tech. Oui, Dreamy. J'aimais bien euh, Nico euh, The Grand il dit « Dreamy ». C'est vrai, en même temps, en moto américain, c'est pas Dream, c'est Dreamy. E. Voilà, donc okay, voilà, validé. <rire> donc Dreamy qui propose le F9 et surtout qui propose le F9 en Europe. Alors là, vous allez me dire, oui, mais attends, le F9, il a toujours été en Europe et tout. Oui, sur AliExpress. Mais là, maintenant, il est en Europe et sachez qu'il est disponible chez Darty et la Fnac. C'est quand même des magasins que vous connaissez un peu. <rire> <rire> il y en a pas loin de chez vous, généralement, à part Dieu, ils sont là au-dessus de l'autre. C'est à, à, à la FNAC, et après, tu montes l'escalator et il y a Darty au-dessus. Voilà, ils sont quasiment là au-dessus de l'autre. Voilà. Vous pourrez trouver les Dreamy, vous pourrez les commander sur Internet, et il y a une offre plutôt sympathique de moins 12%, quand même, à la FNAC et à Darty pour la promo. C'est vrai que c'est l'été, ils ont du mal à vendre. Mais bon, 219 euros TTC, encore une fois chez Darty ou la FNAC, donc là, il n'y a pas de souci, c'est garanti 2 ans, il y a un SAV, il y a tout ce qui va bien. Donc, encore une fois, ça montre aussi la volonté des fabricants ou, où... allez me dire ouais, mais il faut acheter sur Internet ». Oui, alors avant, maintenant, avec l'import, compliqué. Alors maintenant, il y a des warehouses en France, des fois, il y a des warehouses en Europe, ça part de Pologne, des choses comme ça. Là, maintenant, vous pouvez vraiment l'acheter dans vos revendeurs préférés. Vous allez peut-être le payer peut-être 20, 20 balles de plus que ce que vous le payeriez sur Internet, mais au moins... Ah, vous pouvez aller à Darty, vous pouvez aller à la Fnac s'il y a un problème de SAV, euh, les accessoires et tout. Voilà. Il, y a, il y a quand même un service client qui est beaucoup plus poussé. C'est l'article du JTG qui tombera aujourd'hui, euh, ce matin, je crois. Elle m'a demandé, je crois, 8h du matin. Euh, donc, il devrait arriver là. Voilà, donc je l'ai programmé. Euh, C'est un bon petit produit. Voilà, ce n'est pas le produit de ouf, encore une fois. Il n'y a pas de lidar, tout choses comme ça. En plus, on ne l'a pas testé donc il est nul, <rire> non, on ne l'a pas testé, donc je ne peux pas vous dire, euh, mais voilà, ça prouve aussi, encore une fois, que Dreamy, et surtout Dreamy Tech, sont une grosse usine, et qu'ils ont d'autres ambitions, où là, on pouvait se dire, mais vendre depuis la Chine, c'est devenu très compliqué, vendre en export aussi, il faut trouver des marques qui ont des warehouses, là, les marques aujourd'hui sont, nous, on est mieux que des warehouses, on vend à Darty et à la FNAC. Vous voyez, comme, comme les choses sont en train de changer, où les grosses marques chinoises sont en train de tirer leur épingle du jeu. Voilà. Bon, le, on parlera bien du live. Alors, c'est le live du... Moi, j'ai mis jeudi 18. Non, mais, mais le problème, c'est que 18... Alors, y il avait, y avait... Jeudi 18, il y avait un des deux qui n'était pas bon. C'est soit mercredi 18, soit jeudi 19. Mais euh, c'était bien le 18. Le 18 était bon. Donc, ce n'est pas jeudi 18, c'est mercredi 18. Puisque euh, hier, je me suis dit, tiens, euh, je ferais bien, ferai bien un live mercredi soir. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et euh, pour commencer, peut-être à pré -roder pour vous motiver à faire des tips, pour vous préparer un peu le format du mois de septembre. Mais non, mais demain, j'ai Live AliExpress, donc c'est mort. Donc demain, Live AliExpress, où je vous présenterai les 5 montres euh, Smael et Skmei. Voilà, dont la nouvelle montre bleue que je porte depuis une semaine. Alors avant, j'avais la orange. Vous trouverez les liens dans la description. Si vous voulez les lunettes et les montres, tous les liens sont dans la description. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer, c'est facile pour vous. Euh, je portais normalement la orange, que j'avais déjà moi depuis un petit moment. Et là, ils m'ont envoyé la nouvelle, la bleue. Alors, sur la photo, on voit bien. Euh, qui est trop belle, regarde. Et en plus, il y a un petit... Euh, je sais pas si tu vas voir. Il y a un affichage rétro-éclairé et tout. Putain, elle est trop belle. Elle est en bleu, elle est, elle est trop belle. Putain, elle est 12 balles, je crois. 12 ou 13 balles sur Internet. Fin. Oui, c'est pas une Casio. Oui, euh, à 13 balles, quoi. <rire> voilà. Et, je, moi, je, et pourtant, je suis, pas, je suis pas super délicat, mais je suis pas Brutus non plus, quoi. Toi, donc, je la, je la porte et elle fonctionne super bien trotteuse et tout, enfin voilà, moi je suis assez content donc je vous présenterai ces deux montres là, il y a aussi une montre transparente je sais pas où elle est, je pense que j'ai mis mon petit bordel là-bas il y a aussi la même mais en transparente et ensuite il y a deux montres pour femmes, une petite c'est genre Casio en, tout en, en, en doré, c'est pas en or mais tout en doré et une autre un peu bijou, un peu bracelet avec un écran LCD, ça va beaucoup plaire à monsieur madame et ça permettra si vous voulez vous acheter une montre de dire, ah, bah, attends j'en il a ma femme aussi. Comme ça, chérie, j'ai acheté une montre. Ah encore, arrête, putain, arrête de rater GG, je crois t'achètes des trucs. Il dit oui, mais il y avait des montres, il y avait pour... Ah, oh, mes femmes, il dit, du coup, je t'ai pris une petite montre aussi, parce qu'elle était très sympathique. Et la tienne, voilà, permettra une petite montre pour sortir. Et là, ta femme, elle va faire... Ah, oh, mais c'est trop gentil. Ah, oh, bah alors... Ah, oh, bah voilà, voilà, donc là... Euh... Argument contre argument Voilà donc le live de mercredi 18 Entre 18h et 19h Je vais préparer les photos aujourd'hui Le live sera demain, c'est pas très compliqué Prochain live normalement le 23 Avec le Realme GT euh, Limited Master Edition euh, Japan Design euh, Truc toujours pas vu. Voilà, à moins que euh, il sonne et qu'il me livre maintenant mais toujours pas vu le téléphone donc bon, pour l'instant 23, on a un live avec un téléphone qu'on n'a pas. Donc ça ça va se finir avec un PowerPoint <rire> avec un PowerPoint animé et puis on verra. Voilà. Donc ça c'est le live, il est déjà planifié. Je m'étais trompé de bannière hier et puis voilà, je l'ai changé ce matin, c'était bon. Bon, allez, on parlera bien du retour de la chaîne en anglais. J'avais commencé une chaîne en anglais où je faisais les reviews en français et je les faisais en anglais. Le problème c'est que je bâclais les vidéos, puisque c'est très, très relou de faire une vidéo en français, euh, truc, machin, et après, en plus avant, je faisais le montage, donc après, il fallait les fallait faire aussi en anglais, refaire le montage et tout, donc j'ai tendance à bâcler et à pas préparer mon dossier, et là, en fait, j'ai trouvé une petite meuf sur Internet, sur Fiverr, j'ai trouvé une petite meuf sur Fiverr, qui propose de faire des voix en anglais, tu lui envoies un peu le texte, et elle fait la voix, et donc demain, on commence la première vidéo en anglais, donc les plans, c'est les mêmes que j'ai fait comme ça, moi, je fais le, on fait le script avec elle, euh, elle le lit bien. Ensuite, moi, les plans, j'ai déjà fait pour ma review en français. Et ensuite, on envoie à Nico et euh, à lui de synchroniser un petit peu bah, la voix en anglais de la meuf, les plans que j'ai déjà fait qui correspondent un petit peu au script. Et bim, bada boom, on tombe à une vidéo. Une vidéo qui fait 5 minutes de review par rapport à papa qui met 15 minutes parce que papa, il parle beaucoup. Mais elle, c'était plutôt 5 minutes, comme ça, le time, le time view va être très bon. Parce que là, la vidéo, elle est ultra complexe. On a presque toutes les informations. C'est un peu moins chialé. Mais bon, c'était sa première. Elle a galéré de ouf. On a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, c'était sa première. Donc, la première vidéo tombera demain. Elle sera disponible sur legeek.tv. Vous la trouverez sur ma chaîne. il s'appelle ByGLG. Tout attaché. On tapait ByGLG sur YouTube. Tout attaché. Il y a déjà des reviews qui marchent bien. Hein. La, vidéo, la vidéo de la balance a super bien marché, je crois. Euh, T'es où pourquoi ça marche pas Pourquoi il n'y a pas la vidéo de la balance Ah, ben non, il y a plus de vidéos que ça. La vidéo de la balance, ça fait 19 000 vues. Tu vois, comme quoi il y a des miracles. Et encore une fois, le but, c'est de former une meuf à faire de la review. D'accord Donc, je l'explique, comment faire, le script, la voix, comment poser sa voix, les plans. Moi, je sais faire. Et bientôt, euh, voilà, on, on, lance, on relance la chaîne anglaise, parce que pour l'instant, il n'y a que 160 abonnés, je crois, c'est pas ouf. Mais ça permettra après, pour moi, de sortir un PDF en disant « Hey, comment devenir youtubeur ?» Et la chaîne anglaise l'anglaise servira de référence en disant « Regardez, on preuve qu'on peut y arriver en suivant une méthodologie précise. » Voilà. Donc, à avoir 2000, 1100, 2005, 1002, 2003, 19000. Je ne ce s'est passé. Je crois que j'étais le seul à l'avoir, cette balance. Elle était juste disponible en Asie. Le F-150, 4003 quand même, hein. L'Insta 360, 1100 sur les micros et ça. Donc, première vidéo à elle, ça sera le Infini Note euh, 10. La prochaine, je vais demander de se rôder également sur l'aspirateur. Donc, ça sera le Xiaomi G9. Parce que encore une fois, j'ai pas mal de... Là, pour l'instant, c'est de ma poche. quoi <rire> Moi, je paye tout, là. <rire> donc, euh, je dis, après, y a, ça ouvrira des contrats, soit pour des téléphones, soit pour des aspirateurs. il y a pas mal de J'ai pas mal de partenaires qui pourraient être intéressés. Et après, j'ai deux vidéos sponsorisées. De projets Indiegogo euh, qui veulent français et anglais. Donc là, pfiou, ça ne sera pas de ma poche. C'est-à-dire que ce que je leur prends, quasiment, c'est ce que je lui donne à elle. Donc il y aura une caméra de, de conférence avec une caméra au milieu, des micros, une caméra 360, tout ça a l'air pas mal. Et l'autre, c'est une espèce de grosse batterie avec un onduleur dedans qui permet d'avoir une autonomie totale pour la fin du monde. Voilà. C'est euh, deux vidéos qui vont arriver, plus bah, après à moi de démarcher les, les annonceurs que j'ai déjà en disant Eh, on a aussi l'option anglais voilà, avec une jolie petite voix de meuf et tout. Ceux qui sont sur l'ine l'ont déjà fait. entendu. Pas vu, mais au moins entendu. Bim, allez, on continue avec les fitéos du jour. Bien évidemment, demain, il y aura l'Infini Note 8, l'Infinix Note 8, le téléphone. Très bien, ouais, ouais, ouais, il y a le 10, je pas, le, il est pas je vous explique dans la vidéo, il n'est pas disponible en Thaïlande. Je l'ai eu tellement à un bon prix, ce, ce, ce Infini Note 8, il est disponible sur AliExpress à 190 euros, quand même, ok Donc, il faut commander sur AliExpress, en Chine, le temps qu'il arrive. Et il est disponible en Thaïlande, puisque je réside ici, à 110 euros <rire> Voilà, c'est le même, il est livré tout de suite, je l'ai eu en 48 heures. Voilà, donc j'ai préféré lâcher là. Le note 10 va arriver en Thaïlande, mais plutôt que de le payer, encore une fois, 200 balles, euh, euh, je préfère le payer avant attendre en Thaïlande. En plus, c'est pas sponsorisé par émunérés, je peux déjà acheté les téléphones. Infinix ont enfin ouvert leur programme d'affiliation après de rudes négociations en leur disant « C'est un peu de la merde, vous n'avez même pas d'affiliation, ça veut dire que c'est tout de ma poche, et si les gens en achètent, je ne couche rien. » Moi je wouh, trop bien, et en français, et en anglais, c'est mon anniversaire là, on est d'accord Ils ont enfin ouvert le programme d'affiliation, donc euh, voilà, il y a peut-être des possibilités Il y aura la console rétro gaming, euh, un espèce de ordinateur Raspberry Pi avec une manette 8 bits d'eau Et 45 000 jeux dedans, voilà, donc euh, tout est prêt, ça lui plaît bien, il manque plus qu'il bah, qu paye Et la vidéo sera en ligne bah, dès qu'il paye Doratoon, un logiciel qui permet de faire des animations. C'est comme des cartoons, en fait, c'est comme des animations cartoons dans lesquelles ils te mettent le texte à éditer. En fait, tu choisis le cartoon qui te plaît, tu édites le texte et ça te permet de faire une animation, et une vidéo. Là encore une fois, vidéo faite, vidéo envoyée et la meuf négocie. Donc elle me dit oui mais on veut ça, euh, on veut utiliser la vidéo. Je dis bah sur YouTube ouais, mais on veut la vraie et euh, elle m'a envoyé mes 8 liens. Elle me dit non, et, euh, parce l'autre elle négocie après, ça, ça me rend fou. Ça me rend fou. La vidéo que je vais faire aujourd'hui et demain sera certainement la tablette Teclass M40 Pro, puisqu'il faut la torcher pour la semaine prochaine. L'arc 150, les micros sans fil. J'ai plus de nouvelles du tout. <rire> elle répond pas, donc tout va bien. J'ai reçu deux téléphones. J'ai reçu le Ulephone Note 11P. Elle voulait faire un test pour savoir si je pouvais le recevoir et après elle m'enverra un mieux 5G et tout. Mais voilà, elle n'était pas sûre que DHL ça passe et tout. Donc bon, pour l'instant j'ai le 11P, donc je le ferai semaine prochaine comme c'est parti. Plutôt en urgence, il y a le Doogie V10. Ici. Encore une fois, un smartphone 5G de chez Doogie. Là, la vidéo doit tomber le 23. Parce que tout va tomber le 23. Hein. Le 23, vous avez, mais j'ai cinq vidéos, je crois, elle tomber le 23. C'est n'importe quoi. Mais enfin, bon, après. Là, eux, ils payent pas. Hein. Mais bon, la vidéo, le téléphone, ça, ça, ça se revend bien. Ça. Euh, donc ça Et alors J'ai des nouvelles de la montre Ma mémo Enfin mémo, la montre connectée euh, Du groupe 70 mai et tout Alors non seulement le mec Il va me faire signer un contrat De 10 km Avec des impératifs J'ai dit laisse tomber Paiement à 20 jours J'ai dit laisse tomber hein, Mais il m'a quand même envoyé la montre Il m'a quand même envoyé la montre Deux fois <rire> C'est à dire qu'il l'a envoyé Une fois par DHL Donc je l'ai reçu rapidement Et deux, <rire> deux trois jours Plus tard j'ai reçu par euh, Airmail Donc j'ai deux fois la montre alors, il me renvoie un contrat, il me dit « Bon, oui, c'est vrai, on accepte vos conditions et tout, mais quand même un contrat de ouf. Euh, paiement à réception du draft, hein, Bon, de la merde en barre et la monte à vos 40 balles. <rire> 39 dollars. » Le mec, j'ai écrit, Non, mais la monte à vos 39 dollars, là Vu comment vous êtes casse-couille là, c'est-à-dire que je vais envoyer le draft. Euh, oui, euh, vous avez oublié de mettre ça. » Les mecs, ça, en fait, ils confondent un peu euh, ce qu'on a vu un peu avec, euh, avec Lucie ou cerise, quand on l'appellera comme vous voulez, euh, c'est qu'ils confondent un peu « review » et « vidéo publicitaire voilà. ». C'est-à-dire qu'ils payent pour une vidéo, mais ils payent pour une « review », pour le travail et pour l'effort. Euh, ils confondent un peu avec vidéo publicitaire. Ou dans la vidéo publicitaire, comme m'a écrit elle me dit « Ah, oh, on aurait voulu un truc un peu plus dynamique et tout. » Je dis « Mais ouais, mais enfin bon, c'est une review, quoi. » C'est-à-dire qu'au début, je fais toute la vidéo avec leur logiciel et après, je vous explique comment on fait. Donc, forcément, au moment où je vous explique comment on fait, même si j'ai accéléré les moments et tout, bah, bah, c'est pas truc truc. On va là, on édite, on prend cette image-là, on met le texte et à la fin, on a le résultat. Donc, c'est vrai que bah, c'est pas, pas une publicité qu'on mettra. Euh, voilà, c'est euh, une review. Et eux, ils ont mélangé un peu. Donc leur remonte à 40 balles. Je dis non. Après là je l'écris, je dis non, alors maintenant on change tout. Soit tu payes et je fais la review, soit vous allez vous faire foutre. Au bout d'un moment, il faut que je dise non, parce que déjà j'ai beaucoup trop de travail. Et, euh, et quand ils sont un peu roulous comme ça, bah c'est relou. Voilà. Donc ça c'est bon. Le Redmi 10. Elle m'a dit qu'elle me l'envoyait. Écoute, euh, avant le 26, on verra s'il y a un miracle. Le Ulophone 11 p il n'a pas l'air mal, il est assez chelou, euh... j'ai pas le bras assez long, il est un peu chelou, le, le, le, il est borderless, machin et tout, mais assez intéressant. Le Dougie V10, bien, encore une fois, c'est des photos qui vont pas être chers, 200 balles, hein, moins de 200 dollars, c'est bien. Allez, on continue avec ma série « Pas de pitié pour les croissants », bon, « Pas de pitié pour les croissants », on va se calmer un peu, puisque j'en ai fait beaucoup la semaine d'avant. Et la semaine dernière, j'ai commencé à sentir que ça se passait mal là, dans mon ventre. Hein. Ça veut dire que dehors, beaucoup d'huile, beaucoup de pâle, je me sens, j'étais fatigué la semaine dernière, je ne me sentais pas bien. Et là, j'ai des... des poignées d'amour. Mon pote, je peux dire, euh... des, euh... elles sont solides. Hein. <rire> elles sont fiables. Donc, ouais, oh là là. il faut que je m'arrête un peu. C'est pour ça que je vais mixer un peu, je pense, les vidéos. On va mixer un peu. Un, dans le IGTV, je mettrai le JT du Geek. Alors, la vidéo n'a pas fait euh, des vues de ouf hein, sur le JT du Geek, mais ça permet bah, le mardi et le vendredi de, bah, déjà de mettre une vidéo comme ça. Je vais commencer un petit peu au milieu, pas de pitié pour les mochas et pas de pitié pour les patailles, pour mixer un peu les épisodes, pas faire que du croissant, parce que là, tous les deux jours, c'est un peu compliqué. Oh, elle a fait quand même 203 vues, quand même. Hein. Oh, on fait 200 vues, dans la, dans... On fait 200 vues dans, la, dans la journée et 300 vues sur la longue traîne. Donc, c'est pas mal du tout. voilà. Donc, vous me retrouvez sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous avez publication, le deuxième onglet, c'est IGTV, c'est accessible depuis votre ordinateur. C'est le même compte que votre Facebook, hein. donc vous pouvez vous loguer avec votre login Facebook. Il y a un, les publications, et deux, IGTV, par exemple. Allez, on parlera des films et séries télé de la semaine, bien évidemment. Alors, j'ai regardé cette semaine euh, sur Netflix un reportage qui s'appelle Doloréane, sur l'histoire de Doloréane. Alors moi, je connaissais la Doloréane de Retour vers le futur, mais je ne connaissais pas l'histoire, je ne savais pas pourquoi il n'y avait qu'une seule bagnole, pourquoi la marque n'existe plus, pourquoi elle était... la bagnole était aussi révolutionnaire et pourtant elle n'a pas marché, quels étaient les problèmes et tout. Netflix vous propose de la... la réponse en trois épisodes qui sont captivants, c'est super intéressant, c'est à la Netflix, il y a des rebondissements, des histoires, pourquoi, d'où il vient, l'usine et tout. L'histoire, euh, ah mais ça ne va pas marcher à cause de ça, et en fait ça marche, et en fait il y a un autre problème et tout. C'est vraiment captivant, et si l'histoire de cette bagnole vous intéresse, parce que c'est vraiment, euh, dans la vidéo, ils auraient vraiment pu le comparer à Tesla. C'est-à-dire que le mec, il part de rien. Il ne prend pas une bagnole qui modifie, il part de rien et il crée sa propre bagnole. Euh, pareil, on ne parle pas de retour vers le futur, de... parce qu'à mon avis, à cause des droits, euh, il ne pouvait pas. Mais euh, le reportage est très, très, très intéressant. Encore une fois, c'est un reportage. Euh, et ça permet d'avoir un peu l'histoire de cette bagnole, le pourquoi, le comment et le why not. Je parlerai également d'un film j'ai regardé cette semaine Il s'appelle « An American Pickle ». Ou un cornichon, hein, un cornichon américain, pour les plus français d'entre vous. Cornichon Saucisson ou saucisson Saucisson ou saucisson <rire> voilà. Bon, euh, l'histoire d'un homme, il y a 100 ans, qui fait des cornichons euh, à l'époque russo-juif euh, Russo, et tout, trop bien. Il tombe dans le truc de cornichon, l'usine ferme et il se réveille 100 ans après. Voilà, donc euh, il va retrouver son ancêtre, son petit-fils qui est là. C'est le teaser, c'est le, enfin, c'est le, le synopsis. Il retrouve son fils, alors euh, qui a un geek et tout. Alors, euh, chose assez intéressante. Oui, c'est drôle. Hein, c'est pas, ça vole pas bien haut. C'est pas le film de l'année, mais c'est assez drôle. C'est joué par le même acteur. On voit bien dans la vignette. Au début, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ils font des plans comme ça Vous savez les plans où on en voit un et l'autre, on voit que le bout d'oreille, là, tu sais On le voit pas vraiment. On voit toujours un et on voit jamais les deux en même temps en entier. J'ai ah, le... ça... dit, ils se ressemblent, ça doit être le même acteur. Et oui, c'est le même acteur. L'histoire est sympathique. C'est sympathique parce que lui, il est un peu geek. Après, en plus, l'autre, il découvre le monde 100 ans après. Il a vraiment, tu sais, le, le niveau de la femme et tout. Voilà. Il est assez russe ça avec les cosaques et tout. C'est très, très drôle. Euh, il y a pas mal de rebondissements. Il y a une histoire avec son fils qui est pas mal et tout. Après, ça se finit bien vraiment à la Scooby-Doo. Mais c'est très sympathique. Il y a le côté Internet, site web, et lui qui est vachement rustre avec voilà, sa vision des femmes et de la religion et tout. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, Ce n'était pas le film de l'année, mais j'ai passé un bon moment et je pense que je n'en pas plus. Et enfin, on finira par le bon moment de la semaine, Beckett sur Netflix. Alors, avec euh, Fils de Washington, bien évidemment, euh, qu'on avait vu, à mon avis, je crois que c'est lui qui jouait dans euh, le dernier film... Euh, de Christopher Nolan et tout donc le mec qui est ultra bankable, hein, on le voit. Et puis le celui d'en bas là, il jouait dans euh, le truc de trafiquant de drogue pendant un narco, je crois, pendant un moment. Donc les deux acteurs sont assez bankable. Et tu te dis, waouh, le film sur Netflix, pas mal. Alors bon, film américain et tout, mais tu dis, mais oh, ça se passe en Grèce et tout. Qu'est-ce que c'est de la merde! <rire> qu'est-ce que c'est de la merde comme film? Oh, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est mauvais. Bon, lui il se débat avec euh, le scénario qu'il a, mais qu'est-ce que c'est mauvais? Ça va vite, c'est coupé à la serpe, il n'y a, a pas de développement, tu comprends pas vraiment, mais bon, tu as compris l'intrigue de base, mais tu ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment. Ça va vite, tu les vois venir à 10 km. Euh, L'autre encore une fois, je ne sais pas combien de balles il se prend, mais bon, euh, voilà, il se fait défoncer, quoi, quand même. Alors les balles ressortent, pour lui. Mais voilà, ça lui empêche pas de sauter d'un pont, euh, d'escalader une barrière. Euh, le truc, il saute sur la bagnole, enfin, tu sais, les super-héros, quoi, tu sais, vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. John Wick, oui, parce que John Wick, c'est un c'est un, un manga qu'ils ont adapté, donc c'est dans l'idée que c'est un un, un anti-héros, super-héros. Là, non, ça marche pas, le mec, il est complètement lambda, et il fait des trucs de dingue. À un moment, il parking, il saute sur la bagnole et tout, le mec, il a deux balles, là, un truc, enfin... <rire> c'est nul oh, C'était nul, c'est mal fait, c'est long, c'est pompeux, ça se passe en Grèce. À mon avis, ils ont fait un truc où ils n'avaient pas de thune ils ont dit on va faire ça en Grèce. Et puis voilà. Alors, On finira là-dessus. Je vous déconseille, Voilà, regardez-le un peu au début, mais si dès le début vous dites « putain, mais c'est nul !» Et bien vous dites vous que c'est comme ça jusqu'à la fin. <rire> c'est... Oh là là, je comprends pas. Je comprends pas, Netflix tu comprends pas. C'est le numéro Netflix tout le numéro 7 en Thaïlande, nouveauté, tu dis Ah trop bien Je me dis, ah j'ai enfin un film, tu sais, le film de la semaine un peu sympa, et en fait c'était vraiment de la merde en bas. <rire> Si vous l'avez vu, et bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais ouais, je l'ai vu, et, en fait t'as raison, dit Ah oh, en fait, tu comptes faire ça allait, c'est bien, ça me rappelle mes vacances en Grèce, <rire> tu vois Essayez de me trouver une excuse. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Oh, il est déjà 11h. Bon, allez, upload. Alors, je ne fais plus les timers maintenant parce que je suis pas sûr que ça vous intéresse. Si vraiment les timers vous manquent, mettez-moi en commentaire. Dire, ah, les timers, c'était trop bien. Ça permettait de squeezer. Ou sinon, si vous regardez juste l'émission comme ça, voilà, c'est aussi sympathique et permet de passer un bon moment. Vous pouvez mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission encore une fois. Alors, si vous pouvez faire un Tipeee et pour qu'on arrive aux trois émissions, que je fasse un petit. J'ai des idées de live là pour le mercredi, un peu comme font, euh, je sais plus quoi, psychotique. C'est pour des sujets d'actualité hein, avec des titres bien putaclic. Soit on en parle tous les mercredis, on pourrait passer un bon moment. Moi, ça me, ça me plairait bien comme concept, voilà. Et ne laissez pas euh, Sébastien t'arrête. Alors Sébastien euh, m'a mis un gros tips de 100 balles quand même. Il m'a dit tu, ce que tu veux. Et eh ben je me suis acheté une jolie montre de luxe Aliexpress en carbone, euh, vert en saphir et mouvement Seiko. Voilà, on en parlera. Je vais essayer de vous faire la vidéo pour le 25, comme ça la vidéo tombera le 25 en disant, voilà, il a fait un tips, il a dit achète-toi ce que tu veux, euh, c'est pour ton anniversaire, j'ai acheté ça pour voir, et puis bah s'il y en a qui jouent un peu le jeu en disant bah, « Tiens, pour ton anniversaire aussi, et eh ben je rachèterai des trucs et on fera une série, par exemple, peut-être une série-montre, ou euh, voilà. » Mais la montre est assez intéressante, hein, malgré tout. Mais il y a des choses, voilà. Jean-Michel, spécialiste de monde, va pouvoir se lâcher dans les commentaires puisqu'il y a des choses qui... qui sont un peu suspectes, voilà. Pouce en l'air pour l'émission, petit commentaire pour soutenir un peu, pour, pour euh, flatter un peu les, les robots YouTube. Je mettrai un petit cœur d'amour ou je mettrai un petit commentaire pour répondre à ton commentaire, pour augmenter le nombre de commentaires, le nombre de vues, et eh bien le rythme prend et tout. C'est On est sur une aventure incroyable. Tous ceux qui travaillent sur Internet savent qu'il faut absolument bosser au mois d'août puisque tout le monde ferme. Tout est fermé, tout est arrêté. Donc il faut bosser au mois d'août. Et voilà. Et ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver aussi. Bonne journée à tous. Merci de passer me voir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et je donne rendez-vous live mercredi, euh, on se retrouve vendredi <rire> et après tous les jours. Allez, bonne journée à tous. Merci d'être passé. Pouce en l'air. Allez, bye bye.